Salut à toi seigneur de guerre, c'est tout Robtus sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui je vous propose qu'on découvre ensemble une nouvelle volée de news concernant la version 9 de Warhammer 40 C'est parti Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous donner la source de mon document. Il a été diffusé euh, par euh, le staff de Games Workshop une sorte de question-answer, donc une question-réponse, où Pete et Stu de Games Workshop ont répondu à des questions sur la V9. Je vous propose eh bien, de traduire ce document et d'aborder euh, leurs réponse qui semble tout à fait croustillante. Première question qui a été posée, c'était à quoi peuvent s'attendre les joueurs d'armée de type Horde dans cette édition alors Pete répond, il y aura plein de choses pour aider les armées de type Horde et d'assaut. Les terrains auront un impact plus significatif, ils bloqueront les lignes de vue de manière plus importante. Il ne sera plus possible de tirer à travers trois fenêtres et une boîte aux lettres pour toucher une aile de carnifex. Les décors auront des règles différentes qui pourront être attribuées en début de partie affichées de manière claire. Il existera plusieurs types de terrains et de couverts, par exemple les terrains bloquants qui bloquent toutes les lignes de vue passant par leur base. Nous vous indiquerons le nombre de décors que nous estimons juste à mettre sur une table de jeu et équilibrer dans un certain nombre. Des exemples fournis dans le livre de base fourniront des explications sur l'intention et le but. Global, Stu quant à lui répond à cette question, les règles de tir, de contrecharge et de désengagement ont été modifiées. De plus, nous avons créé de nouveaux stratagèmes communs afin de donner un boost aux armées de mêlée et que cela soit rentable de traverser la table. Très intéressant les informations qui nous sont données ici, à savoir euh, déjà... On revient sur les décors. Alors c'est intéressant parce qu'ils parlent, la question est orientée sur l'intérêt des listes hordes et euh, directement Pete répond euh, par les décors. Donc ça veut dire que eux, ils, globalement, ils comptent favoriser les armées dites hordes et euh, de corps à corps via les décors. Donc ça, la, la réponse est assez euh, a du sens parce que euh, eh bien, ils introduisent le, le fait que, et on va revenir dessus après, les décors vont avoir une importance capitale dans cette V9. Euh, donc ça c'est super intéressant et on va y revenir par la suite. Alors les règles de tir de contre-charge et de désengagement ont été modifiées d'après Stu, alors difficile de se prononcer sur euh, ces changements, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Il vient ensuite dire que euh, ils ont créé de nouveaux stratagèmes communs afin de donner des boosts aux armées de mêlée et que cela soit rentable de traverser la table. Très intéressant, on va y revenir dessus aussi par la suite parce qu'ils abordent les points sur euh, les, les niveaux, la nouvelle gestion des points de commandement qui aussi euh, semble avoir un impact majeur. Donc euh, on va on va y revenir par la suite. Ensuite, la question suivante est est-ce que la mécanique principale du jeu a été modifiée La réponse est nette et sans appel, une rapide une réponse rapide est non, cela reste le jeu que vous connaissez et aimez. La 9e édition est pour la plupart basée sur la huitième édition. Pete quant à lui répond, nous pensons que notre système de jeu actuel est très bien, il y a déjà justement à faire, mais il ne faut pas tout remplacer. Notre but est de rendre votre expérience de la 8 édition encore plus agréable. Il y a quelque chose qui à moi me parle beaucoup, c'est expérience de la 8 édition. Avec Commander TV, mon but aujourd'hui c'est de partager l'expérience du jeu. Quand je lis expérience de la 8 édition, je trouve, je trouve je trouve de la résonance en fait dans mes propos. Donc c'est assez intéressant. Euh, donc clairement, on est sur euh, un, un, des mécaniques de jeu 2v8. Pour ceux, je pense que j'ai lu pas mal de commentaires qui attendaient du jeu alterné. C'est-à-dire, bah je joue une unité, tu joues une unité, etc., etc. Je pense pas que vous verrez apparaître ça sur la V9. Après, c'est que mon avis. Mais vu que les mécaniques de jeu sont gardées, c'est quand même une, une dynamique majeure le tour par tour. et Je pense que ça sera pas changé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le fonctionnement des réserves Stu répond. Vous pourrez dépenser des PC pour mettre des unités en réserve. On a voulu travailler sur l'idée qu'en tant que commandeur... Pas commandeur TV, mais commandeur d'armée. Euh, vous pourrez utiliser vos PC sur euh, sur pour qu'un général euh, sur ce qu'un général ferait en plus de ce qu'une unité ferait normalement. Donc en gros, le stratagème c'est pour eux euh, une manière de bah, d'illustrer de, le commandement d'un général. Les points de commandement seront une ressource qui peut être utilisée. Tandis que la partie évolue, vos unités pourront arriver des réserves, voire même des flancs lors de tours ultérieurs on peut en déduire que des unités en réserve pourront arriver dans notre zone de déploiement puis au fur et à mesure dans les zones euh, possibles d'arriver des réserves, ça c'est la note de la rédaction. Euh, cela, afin de permettre aux joueurs de manœuvrer hors de la table et de permettre des attaques de flanc, ok, donc on revient encore une fois sur attaques de flanc, cela booste donc les attaques de les armées mêlées et les tirs à moyenne portée, les décisions seront donc plus réfléchies. C'est cool, on réintègre la notion d'attaque de flanc dans les réserves, il y a aussi une interaction avec les points de commandement sur la gestion des réserves, donc pas mal d'informations, bien qu'on reste encore, pour le coup, sur la réserve en termes de divulgation de renseignements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le fonctionnement des décors Troisième question. Alors, on y vient, Pete, les décors ne seront pas là pour juste bloquer les lignes de vue les décors seront plus sympas à jouer, il y aura plus d'interactions avec eux, le terrain deviendra un troisième joueur, j'aime beaucoup cette illustration aussi, de se dire que le terrain est un troisième joueur, puisqu'en fait il génère une interaction avec les deux armées sur la table, voire plus hein, ça peut être le cinquième joueur sur du 2v2 donc euh, ça c'est super cool de générer une interaction, on a, on, on a déjà connu euh, sur Edge of Sigmar, bah, les décors dits magiques en gros, où aléatoirement on va leur donner bah, un effet de zone euh, autour de autour du socle du terrain donc à voir si on va avoir la même chose sur 40k ou, ou si peut-être il y aura des effets fixes euh, il a été aussi parlé il y a eu dans, dans, dans les discussions qu'on a vu passer sur Warhammer Community euh, aussi euh, par la notion de contrôle de euh, contrôle de terrain, donc à voir ce que ça va donner. Stu quant à lui répond, les décors sont très différents. Euh, les ruines sont différentes des bâtiments, euh, les, bunk les bâtiments sont différents des bunkers, les bunkers sont différents des marais, etc., etc. Donc Des effets différents pour chaque décor. La façon de jouer sera différente selon le type de table. On n'aura pas la même impression de jeu si on joue sur une table de type forêt ou de type glace. On aura plus d'outils pour interagir avec les décors de manière différente. Nous avons résolu certains problèmes frustrants, par exemple le fait qu'un carnifex ne puisse pas atteindre une unité au deuxième étage. Nous avons essayé de résoudre la plupart des approximations en le rendant pour rendre le jeu plus immersif. Les figurines sont là où elles sont et améliorent l'expérience du jeu. Très intéressant, très très intéressant ce que dit Stu. Euh, déjà, multitude euh, d'interactions selon les décors. Après, il parle de multitude d'interactions selon le type de table à voir ce que ça va donner, mais donc on, on peut attendre bah, des effets d'une table glace, d'autres effets d'une table forêt. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait connu sur les versions ultérieures, antérieures pardon, et à savoir par exemple la nuit, on jetait un dé, savoir s'il faisait nuit au début du tour, euh, et ça avait une interaction avec, euh, bah, avec les joueurs, euh, à voir comment ça va être amené, et, euh, et dans, dans quelle mesure ça va être amené, et si ça va pas trop alourdir le jeu, que, parce que de mémoire notamment sur la V7 savoir s'il faisait nuit au premier tour, savoir s'il faisait nuit au dernier tour ça impactait les jets de couverts, ça impactait impacté les touches etc etc c'était assez lourd en termes d'impact sur le jeu à voir s'ils ont réussi à réguler le problème en donnant plus d'immersion mais moins de complications <rire> euh, ensuite nous avons essayé de régler la plupart des approximations et là ils font ils font référence au carnifex qui touche pas les deux mecs à l'étage parce que bah, il faut avoir le contact socle à socle donc ça c'est très intéressant, ça fait aussi écho à ce qu'ils avaient dit sur les volants en disant que bah, on pouvait plus bloquer les volants, les cracher par des faits approximatifs de dire que bah tu peux plus te placer donc t'es détruit. Donc ils essayent en gros vraiment de, de réguler les problèmes frustrants du jeu. Il y en avait certains, on s'en servait. En, en, en jeu optimisé euh, on les utilisait comme des mécaniques à proprement parler de jeu bah, pour optimiser la pratique du jeu ce qui veut dire que là il faudra sans doute en trouver des nouvelles c'est pas plus mal euh, ça me fait aussi penser un petit peu à moi à, à, à, à l'expérience que j'ai eue avec Age of Sigmar un jeu qui est au, aussi très facile d'acquisition, pas de complications, pas de prise de tête euh, ce qui rend le jeu très nerveux et très efficace, très immersif donc on peut sans doute s'attendre à, à, à quelque chose dans, dans ce style là Qu'est-ce que la 9 édition va apporter à mes tyrannides Ça c'est la question, c'est pas la mienne, ça aurait pu l'être. Euh, Pete nous dit, tout ce que les tanks peuvent faire, les monstres peuvent le faire, voire en mieux. Les monstres pourront taper en mêlée et ensuite tirer en face de tir. Ça c'est fat, c'est très très fat. Donc euh, bah, on en a parlé dans la première vidéo sur les leaks où je vous avais dit que les tanks, bah, on allait les revoir parce que qu'ils réglaient cette... Bah encore une fois, hein, ce, cette frustration de mécanique de jeu qui était de dire qu'un grotte touche ton tank euh, donc tu tires plus, ça fait quand même un peu yesh pour un tank commander à, à 180 points. Euh, donc euh, bah la mécanique est appliquée aussi aux monstres. Donc on pense de suite par exemple aux Carnifex, aux Exocrines, aux Tyrannofex. Et ça c'est pour les joueurs tyrannides, mais il y a d'autres armées qui ont des monstres. Donc euh, voilà, ça c'est très bien. Ensuite... Stu n'a pas répondu à cette question. Il ne s'est pas senti concerné par les tyrannides. Ensuite, on passe à votre question qui est « Quels vont être les changements sur les missions et la manière de marquer les points ?» Pete répond euh, « Ce que nous avons essayé de faire avec cette édition est de remettre à jour les trois manières de jouer. Ce qui est bon pour le jeu compétitif ne l'est pas forcément pour le jeu narratif et pour le jeu libre. Le jeu compétitif est plus équilibré et demande plus de réflexion aux joueurs. Le jeu narratif, lui, sera plus immersif et plus scénarisé. Le jeu libre, quant à lui, le jeu libre quant à lui doit être le plus simple possible. Le but est que les missions soient là pour améliorer les trois types de jeux. Stu, quant à lui, répond « Les missions sont le quatrième joueur ». J'aime beaucoup cette réponse aussi. Ça fait que du coup, on se retrouve à jouer à 4 au final entre les deux joueurs, les terrains et, l'émission. Et, euh, et donc, c'est assez intéressant ce que nous dit Pete, c'est qu'en fait, ils ont, ils ont essayé, bah, de, ce qui est bon pour le jeu compétitif ne l'est pas forcément pour le jeu narratif. Et en fait, le jeu compétitif est plus équilibré, demande plus de réflexion. Ça, c'est une belle analyse de ce qu'on attend parce que quand on dit jeu compétitif, moi, j'appelle ça plus optimisé parce que on peut faire de l'optimisation sans pour autant faire de la compétition. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette remarque qui dit qu'ils vont, ils vont avoir un jeu, donc, dans ce qu'on connaît comme le match play, un jeu qui est plus équilibré, qui demande plus de réflexion et c'est ça qu'on aime en vérité c'est ça qu'on apprécie à Warhammer 40 000. et euh, moi sur l'aspect on va dire de ce qu'ils appellent le jeu compétitif euh, le jeu libre moi pour moi je suis pas un, un pratiquant du jeu libre parce que euh, mon but c'est pas de bah, de jouer rapidement avec les, les, les points de puissance etc j'ai toujours pris plus de plaisir à bah, à avoir ce temps de réflexion et puis c'est parti longue et par contre ce qui va m'intéresser ça va être vite de découvrir ce jeu narratif et ils en reviennent après ça semble super intéressant ce qu'ils ont fait est-ce que le nombre de tirs aléatoires pour certaines armes est toujours d'actualité Oui, l'explosion aidera à lisser la part de hasard pour les armes de grosse explosion. Notamment abonnés je dirais armes à blast, mais le tir restera aléatoire. Donc il y a toujours des tirs aléatoires, euh, genre bah, des six tirs, deux des six tirs, 3 des six tirs, etc. Euh, néanmoins, bah, comme on en a vu dans les grosses news, euh, le blast permettra euh, de stabiliser, dirons-nous, euh, les effets de ces armes-là. « Est-ce que les chapitres SM auront accès à de nouveaux jouets ?» Pete répond « Oui, vous pouvez peindre de la couleur que vous le souhaitez. Tous euh, vos marines, c'est disponible pour tous les chapitres SM, seront les nouveaux joujoux. Ne vous en faites pas, vous ne serez pas déçus. » Et Stu répond « Y compris la Death Watch. Et dans la foulée, on a une question suivante qui dit « À propos de la Death Watch. Et là, Pete nous répond « Nous avons certaines idées en tête. Nous avons écouté la communauté. » Peu après la sortie de la 9e édition, le fruit de leur travail vous sera révélé. C'est-à-dire que euh, bah, là, en gros, il, il, le, il introduit le fait qu'il bah, va y avoir des nouveaux codex. Là, en l'occurrence, il illustre avec la Death Watch. Mais ça veut dire qu'on aura des nouveaux codex. Et ça, c'est intéressant. Et, euh, et donc, euh, moi, j'aime bien. le. Euh, nous avons écouté la communauté. Ça fait plaisir de l'entendre de la part et bah, des, euh, des, des, des concepteurs de jeux. Est-ce que mes vieux SM seront toujours géables oui, réponse Stu, Terminé. Est-ce que d'autres acteurs majeurs seront de retour dans cette édition Pete répond de très gros personnages, excitants, de très gros acteurs. Et Stu nous dit ne regardez pas sous l'arbre de Noël avant Noël. Donc en gros, n'allez pas trop vite. Euh, Pete, quant à lui, nous dit va y avoir du, va y avoir du lourd. Mais euh, commençons déjà par. Apprécier cette version, à la découvrir. Et puis, bah, ben, on connaît Games Workshop après comment ils font évoluer leur jeu. il euh, y aura de l'apparition et y aura, euh, y aura de l de la disparition et il y aura aussi euh, de la dépense financière. Euh, et à propos de Forge World comme la Discord. Intéressant. Pete nous répond. L'équipe de règles de 40k écrit maintenant les règles pour toutes les figurines de 40k. Peu importe que ce soit Games ou Forge World. Donc déjà, c'est lissé et c'est très bien. De nouveaux livres pour Forge World vont sortir. Vous pourrez donc poser vos Descorps of Krieg à côté de vos autres régiments de l'Astra Militarum. Nous l'avons déjà fini de travailler dessus depuis longtemps. Donc ça, c'est très intéressant puisqu'on nous en parle depuis un moment que cette équipe qui gère euh, bah, le, le, qui gère 40K va gérer Forge World. On va, on va pouvoir tout lisser. Et euh, et puis, bah ça, ça veut aussi dire qu'il va y avoir une acceptation massive du Forge World. Enfin, ça, ça une démocratisation massive du Forge World et donc une intégration de toutes ces entrées, ça, moi je trouve que c'est un gros plus parce qu'on a quand même malgré que les éditions évoluent on a quand même de façon très générale bah, des unités qu'on a qu'on découvre et qu'on redécouvre en termes de règles à travers les éditions, mais qu'on qu a toujours au final, je veux dire, euh, bon le primaris on l'a eu sur toute cette édition, mais on l'a découvert sur un, sur une première version de codex, on l'a redécouvert avec des suppléments, on l'a redécouvert avec un nouveau avec un nouveau codex, on le redécouvre avec des nouveaux des nouveaux suppléments, etc etc donc voilà, mais ça reste toujours les mêmes unités. Là ce qui est intéressant aussi c'est de se dire qu'on va découvrir aussi de nouvelles unités, de nouvelles figurines. Donc ça c'est à moi, moi ça me plaît personnellement, c'est quelque chose qui m'enchante en termes de jeu euh, et, euh, et, et j'en suis très content. Euh, Vigilus sera toujours toujours valide. Point d'interrogation, c'est qui répond oui. Point final. Euh, où pourrais-je trouver les règles des nouvelles unités Si tu nous dis dans les boîtes et dans les futurs codex, nous sommes déjà en train de travailler dessus. Ok, tout simplement. Euh, Puis-je toujours toucher sur du 6 Oui, et pour tout le monde. Donc, le 6 fera toujours une touche, euh, toujours. Voilà. Alors, je pense que c'était blessé. Euh, petit problème de traduction, je pense que c'est « puisse toujours blessé sur du 6 » et euh, je pense que c'est oui pour tout le monde. Euh, Est-ce que les nouveaux codex incluront une partie pour le format croisade Alors, le format croisade, c'est le format narratif. Et là, euh, je rebondis sur... Déjà, je vais lire ce qui répond Pete. Oui, chaque codex aura sa propre évolution dans le format croisade. Le livre de règles contient des bases pour ce format. Mais si le format narratif vous intéresse vraiment, vous euh, voudrez attendre que les nouveaux codex sortent. Le format croisade aura une base narrative. Les Dark Angel à la poursuite de Fallen. Les Blood Angel à, pro... à, la... à, propos... à propos de la rage noire. Les Tarzan Sun chercheront des artefacts, des choses comme des capitaines devenant, des Dreadnoughts, etc., etc., etc. Alors, c'est ça c'est très rigolo qu'ils parlent de ça parce qu'en vérité, je vous en ai parlé quand ils ont annoncé les 9 news et qui parlaient euh, du jeu narratif. Je vous avais fait immédiatement le comparatif à Warcry et le fait qu'ils aient intégré des lignes narratives propres à des factions. Enfin, C'est clairement ce qu'ils annoncent là. C'est-à-dire qu'après, maintenant quand vous allez avoir vos codex, vous aurez la partie fluff, vous aurez la partie jeu, enfin c'est-à-dire les datasheets, etc. Et vous aurez les campagnes de jeu propres à vos codex. Ça.. Très sincèrement, c'est une excellente idée. Moi, je suis pas initialement fan du jeu narratif. Maintenant, un format campagne bien chiadé, je survalide le projet. Euh, en plus, bah, par faction, c'est assez intéressant. Euh, et si, bah, il est, euh, il est fait avec doigté, avec, euh, avec immersion, et que les scénarios sont bien chiadés, moi je dis, on est, on est, on est refait. On est refait, refait. Donc euh, voilà, moi je suis très content de cette information-là et on je pense que le, le format croisade, le format campagne va être quelque chose d'assez intéressant sur cette V9. « Comment commenceriez-vous une campagne de croisade ?» Pete nous répond « Nous vous recommandons de commencer au format patrouille, 500 points, 25 points de puissance, puis votre force grandira. Au fur et à mesure, vous pourrez dépenser des points de réquisition pour agrandir votre force. Il y aura plein de manières de se créer une histoire épique. » Stu, quant à lui, nous dit « Peu importe la taille de votre armée, nous avons écrit des scénarios pour chaque taille d'armée de table de jeu. Vous n'aurez pas à jouer des scénarios faits pour 2000 points avec une armée à 500 points. » Donc ça veut dire qu'ils ont travaillé, étayé euh, le format de jeu et euh, que euh, vous allez pouvoir vous régaler sur ce format Crusade euh, les règles, tenaient sur 8 pages dans la première édition. Dans la dernière édition, est-ce que ce sera toujours le cas Pete nous dit, les règles feront un peu plus de 8 pages. Nous avons donné plein d'explications et d'exemples, en plus des rajouts des règles, toujours assez compacts. Stu, en appendice, sera mis à la fin du livre afin de répondre à un maximum de questions. 95% de vos questions pourront être résolues grâce aux règles. Pour le reste, vous pourrez vous aider de l'appendice. Ça, c'est cool. Euh, cet appendice, bah, c'est ni plus ni moins que la FAQ. Euh, et, euh, et donc, c'est bien que le livre des règles soit un peu épaissi, c'est normal, parce que euh, tel qu'il est avec son, son dépliant en 8 pages, il suscite encore bah, des incertitudes et des, euh, des choses à clarifier, donc ça veut dire que c'est clarifié là-dedans, et qu'en plus avec l'appendice, euh, l'éditeur de jeu va répondre à, vo à vos questions, donc normalement on devrait être pas mal et, et pas se faire bourrer de fac euh, euh, par euh, par des bourreurs de fac. Euh, Qu'avez-vous fait pour résoudre la, la prédominance des avions Eldar Si tu nous dis... Les Alors, grosse, grosse info. Si tu nous dis les modificateurs de touches ont été captés, euh, ont été cap Pardon. Les modificateurs de touche ont été capés Vous aurez un maximum de plus un ou moins 1 pour toucher Nous avons aussi changé la manière dont les aéronefs se jouent On ne se crache plus si l'avion quitte la table Les interactions avec l'infanterie seront différentes Nous avons enlevé les tricks de jeu comme utiliser ses socles pour bloquer les mouvements Les avions sont plus intéressants à jouer pour celui qui les joue euh, ou son adversaire alors, beaucoup d'infos dans ce que vient de dire Stu Déjà, grosse news Pas plus de plus un moins 1 sur les Modificateurs de touche. C'est pareil, on enlève la frustration De se dire, ok, bah je stack Des sorts, je stack des bonus Je stack des malus, je suis Intouchable, etc, etc, donc ça C'est très bien, ensuite on nous dit qu'ils ont Cassé euh, les dynamiques de tricks Avec euh, les socles qui bloquent Les mouvements, bon ben bah, voilà, hein, le, le grab euh, Je pense que le grab, on va pouvoir lui dire au revoir Et, euh, et bon Bon bah ça c'est des mécaniques de jeu que nous on a exploité par rapport aux règles de la V8. Ça va changer. Vous inquiétez pas, on en trouvera d'autres. Euh, les avions sont plus intéressants à jouer pour celui qui les joue ou son adversaire. Donc ça c'est cool. Euh, et donc euh, donc voilà très intéressant les réponses qui vient de qui vient de donner. Les avions ne se crashent plus en quittant la table et ils en ont fait euh, part dans les neuf premières news qu'on avait eues C'était de dire que euh, bah, vous pouvez sortir de la table et y revenir. Euh, avez-vous apporté des modifications sur la phase de morale elle a été changée et améliorée nous disent tu le système d'attrition a été un système le système d'attrition a été inclus il y aura donc plus de choses qui interagissent avec le moral que dans le passé les night lords et les rivers feront donc de choses plus effrayantes à voir ce que ça donne, euh, il y a beaucoup de pistes sur ce que va devenir la phase de morale, en tout cas elle a été changée, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires vos avis sur ce que va être la phase de morale de la V9. Est-ce qu'il y a plus d'unités ajoutées dans la section légende Avec le temps, nous dit Pete, euh, certainement, mais très progressivement, la plupart des changements ont été faits après les passages de l'index, il n'y aura donc pas de changements majeurs euh, j'ai peur de vous dire des bêtises quant aux unités legends, mais les unités legends de mémoire, c'était les unités que vous aviez dans les index et que vous perdiez dans les codex. Et, euh, et donc euh, voilà. Euh, question suivante. Comment vont fonctionner les points de commandement et seront attribués euh, Comment seront-ils attribués aux armées Là on est sur un point névralgique de la V9. Stew. Nous aimons vraiment le système de PC et comment ils sont utilisés. Les choses telles que les relances sont des mécaniques intéressantes. Un des retours de la huitième édition était que certaines armées avaient facilement accès aux PC et d'autres non. Nous avons donc nivelé tout cela. Les points de commandement sont donc liés au nombre de points de la partie uniquement. Tout le monde aura donc le même nombre de PC. Grosse info, très très grosse info. C'est-à-dire que par exemple, vous jouez à 2000 points, vous avez 15 points de commandement. Voilà, Je vous donne un exemple, hein, mais euh, j'aurais tendance à dire... 2000 points, c'était deux bataillons plus les trois PC, c'était 13 points de commandement de manière à peu près stable. Euh, donc je pense qu'on peut s'attendre sur un format de 2000 points à avoir entre 12 et 15 points de commandement. Moi je partirai là-dessus sans trop mouiller parce que là c'est vraiment que de que de l'interprétation de ma part. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a plus de, de les points de commandement sont lissés par rapport au format. Il existe quatre types de parties, patrouille euh, de combat, engagement, force de frappe et incursion, donc ça, ça va différer bah, le niveau de point de commandement. Est-ce que les points de puissance seront toujours là Pete nous répond oui. En revanche, nous avons appris qu'il fallait les réajuster. Dans le futur, les points de puissance seront ajustés si nécessaire. Une approche très différente par rapport aux ajustements de jeu égal. Si tu nous dis les points de pouvoir puissance sont deux façons de mesurer la puissance d'unité, les points de puissance sont plus faciles et rapides à utiliser, mais requièrent un certain état d'esprit. Les points sont plus là pour le jeu équilibré et le souci d'équité. Est-ce que le système de croisade pourra être utilisé pour de plus grands événements Pete nous dit, oui, il y aura une plusieurs façons de débuter en fonction du nombre de points. Le système fonctionne pour que euh, vous soyez 50 sur un week-end, 6 sur 6 mois, ou un seul en faisant des parties contre différents adversaires. C'est votre croisade, votre jeu. C'est beau, c'est beau ce que tu nous dis, Pete, c'est très très beau. Stu nous répond et lui rétorque, même dans la défaite, vous pourrez avoir des points de réquisition, euh, mettre quelqu'un dans un dread. <rire> Excellent. Très très bon. Est-ce que les blessures mortelles fonctionneront de la même manière Stu nous répond oui. Euh, Est-ce que les soupes seront jouables Stu nous répond oui. Seulement si vous souhaitez jouer avec plusieurs codecs cela vous coûtera des points de commandement. Donc ça on avait bien compris qu'en fait la soupe allait être consommatrice de points de commandement. Euh, là où avant elle était génératrice de points de commandement, euh, il y aura des décisions à prendre, euh, mais il y aura plus de de bénéfices à jouer un seul codex donc euh, donc voilà, ça c'est dit est-ce que les nouveaux codex auront besoin des anciens livres, Psychic Awakening, etc non, le but est de prendre le meilleur de ce qui est paru dans Psychic Awakening et de le rajouter dans le futur codex, certaines reliques et stratagèmes ne seront ne sauteront donc pas le pas, euh, ce qui veut dire qu'en fait, par exemple euh, bah, les tyrannies d'aujourd'hui, ils ont un codex ils ont eu des facs et ils ont un psychique awakening, on peut s'attendre à ce que le codex V9 fasse Erise de parutions et les regroupe sur un même bouquin, euh, voilà, donc euh, voilà, après avoir les changements qui impacteront. Euh, ces rééditions de bouquins mais il faut être sûr qu'il y a une nouvelle version petit à petit bah, ils vont vous rééditer tous les codex sur un, encore un cycle de 3 ans parce que on va pas se mentir les amis, on est sur du jeu de figurines, on est sur un éditeur de jeux les mecs ont besoin de créer de la nouveauté de générer, de, de générer des revenus pour que leur jeu existe donc bah, les éditions de jeux sont, euh, sont cycliques et là ben, on l'a vu, la V8 qui était pourtant une très bonne version euh, a duré 3 ans, donc on peut s'attendre de repartir pour 3 ans, donc pendant ces 3 ans éventuellement de cycle de version, vous allez réavoir ben, toutes les sorties euh, de codex euh, voilà euh, autre question, est-ce que le format Croisade de nos troupes pourront s'améliorer? Oui, leur règles de base, ainsi que des récompenses de missions, par exemple, assassiner un personnage ou devenir un meilleur assassin, etc. etc. Est-ce que les joueurs auront besoin d'inclure des troupes? Pete nous dit vous en aurez besoin quand vous avez besoin, quand vous en avez avez besoin besoin aujourd'hui pour plus de flexibilité euh, Stu lui répond, cela dépendra de votre détachement. Vous n'aurez pas besoin d'inclure des troupes, car les détachements ne procurent plus de PC. Donc en gros, ce qu'il nous dit c'était que inclure des troupes pour avoir des points de commandement, ça sera non. Inclure des troupes pour avoir des unités au P++ Ça sera oui. Voilà, en gros, la réponse de Stu et Pete. Comment le système de points de commandement influencera donc ma liste d'armées? Pete nous dit vous « Vous choisirez l'armée que vous souhaitez jouer plutôt que l'armée que vous devez jouer. » Ça, c'est intéressant. Stu nous dira « Vous aurez plus de liberté pour votre liste d'armées, car il n'y aura plus de farm à point de commandement. Vous jouerez donc les unités qui vous plaisent et non que vous devez jouer. Les joueurs qui voudront jouer une armée, plus particulièrement le pourront, plus particulièrement le pourront. » Donc, encore une fois, ils ont vraiment stigmatisé le fait que les points de commandement orientaient vachement la façon de jouer des gens en se disant, bah, on va jouer les QG low cost on va jouer les troupes low cost, on veut du point de com ça c'est fini, donc vous allez pouvoir jouer les unités que vous voulez puisque euh, c'est pas elles qui seront génératrices de points de commandement et qu'a priori, le jeu dans son ensemble est simplifié Qu'est-ce qui définit une horde et... Euh, Qu'est-ce que définit une horde et une arme à explosion Si dit, cela sera alors... Cela sera défini dans l'appendice à la fin du livre. Par exemple, un bénéfice pour tirer contre les grosses unités. Donc euh, la définition du Blast. Ok. Euh, Est-ce qu'une épée tronçonneuse intercesseurs sont meilleures que les autres Toutes les épées tronçonneuses des Astartes sont meilleures que les autres. Elles sont plus grosses. ont plus de PA que celles des gardes et des statistiques différentes. Donc, ça introduit sans doute une pénétration d'armure pour les épées tronçonneuses. Quel est l'aspect que vous préférez dans cette nouvelle édition Qu'est-ce que selon vous va changer dans le jeu Stu nous dit deux choses. C'est la dernière question d'ailleurs. Je, je vais clôturer là-dessus. Dernière question, je la répète pour mettre un, un bon coup de collier sur l'histoire. Quel est l'aspect que vous préférez dans cette nouvelle édition Qu'est-ce qui selon vous va changer dans le jeu Stu nous dit deux choses. D'abord, les décors. Super intéressant de dire que c'est un, un élément majeur de cette V9, les décors. Un champ de bataille bien travaillé, fait de 40K un jeu génial. Et je suis très excité de l'impact qu'il y aura sur ces parties. Je suis entièrement d'accord sur l'importance des décors. Nous Vous le voyez sur les rapports de bataille, il y a toujours des grosses tables avec plein de décors. C'est beaucoup plus fun et beaucoup plus rigolo à jouer. Et beaucoup plus immersif avec des grosses tables qui remettent en scène des champs de bataille et il nous dit d'autres, euh, en deuxième le mode croisade, donc le mode narratif, ceux avec une approche un peu plus narrative auront une méthode et une boîte à outils pour raconter des histoires dans la durée, ça c'est vraiment cool aussi, je suis hypé par euh, le jeu narratif, je vous le cache pas, et pourtant c'est pas, euh, pas ma cam initialement, mais là ils nous le vendent quand même très très bien. Pete, quant à lui, nous dit « excité à propos d'être à la pointe de la conception de mission compétitive et de voir ce que la communauté compétitive va en faire. Alors ça, c'est très très cool parce que on en avait entendu parler, moi, en tant que rumeur euh, sur l'arrivée de cette version, c'était qu'il y aurait un format compétitif. Là, clairement, il vient de dire « mission compétitive ». L'éditeur de jeu Games Workshop vous parle de mission compétitive. On est donc dans l'acceptation d'une part de la communauté, à savoir la communauté des optimisateurs, et donc on est sur sur bah, des scénarios déjà préfaits potentiellement un format de jeu tournoi, ce qui veut dire peut-être un lissage euh, bah de tous les formats internationaux on aura peut-être plus de format WTC de format ETC, de format ITC de format TTC, de format hors-taxe, on aura un format toute taxe comprise avec euh, celui de Games Workshop. et ça, moi j'adhère parce que c'est vraiment mieux qu'on joue tous au même jeu qu'on joue euh, de la pointe de la Russie euh, à, euh, à l'autre bout euh, de l'Alaska, voilà euh, en faisant un tour, en passant par Paris, bien évidemment donc Pete il est très excité par ça euh, et il attend les retours de la communauté compétitive donc excité de faire l'armée que vous voulez au lieu de l'armée qu'on est obligé de faire donc en gros plus de liberté et plus d'équilibre sans doute c'est ça que ça veut dire plus d'équilibre dans le choix de vos unités qui vont vous permettre de jouer un petit peu tout euh, plus d'éléments qui se débloquent parce qu'on ne, euh, ne force pas à coller à un moule là il parle encore une fois du PC Farm via des bataillons et euh, les décors affectent tout et avoir de super règles de décors auront un impact majeur le mode croisade est réellement très intéressant voilà pour le question réponse traduit en gros ça annonce pour moi que du bon sur cette v9 j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont pris la v8 ils ont stigmatisé les points euh, bah, les mauvais points de la v8 à savoir la frustration sur certaines combos euh, notamment sur l'histoire des modificateurs qui vont être euh, qui vont être capés à plus ou moins un euh, les mécaniques frustrantes de jeu qui étaient de se dire, bah, j'ai ma figurine d'infanterie en étage tu ne peux pas la toucher parce que t'es en bas et t'es un monstre et euh, tu peux pas euh, lever la patte, euh, les mécaniques frustrantes de se dire que avec euh, 10 néophytes je peux faire écraser un avion parce qu'il peut pas poser son socle si complètement, bah, euh, en vérité, en termes d'immersion, aberration, ça, ça moi ça me hype de ouf euh, le jeu narratif, je suis très très impatient de voir ce que donne le jeu croisade et euh, le format de jeu euh, narratif et surtout bah le fait qu'on entrevoit qu'on va avoir des codex avec des campagnes de jeu propres, euh, voilà, ça c'est top. Moi j'adore. Euh, ça fait bah ça fait vachement penser en fait à ce qu'on connaît dans les dawn of war quand on joue une campagne de jeu pour son armée. J'ai vraiment l'impression de m'y retrouver. Donc ça c'est cool. Et surtout bah, le le on va dire le le point majeur qui met à dire les décors vont avoir une interaction avec le jeu. Les décors sont importants. Les décors euh, sont le troisième joueur. Ça c'est de la bombe. Le qu'on va avoir un format compétitif avec des missions euh, compétitives, c'est de la bombe aussi. IP de ouf pour cette V9. Si vous voulez plus de vidéos, uh, breaking news sur la V9, max de pouces bleus, les potos, vous lâchez... Le petit commentaire des familles. Euh, et puis, euh, et puis bah voilà vous nous rejoignez sur Facebook, sur Instagram. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur, sur Tipeee. Pour les tipeurs qui nous ont pas encore rejoints, je vous rappelle que j'ai ouvert un groupe WhatsApp privé. On discute de tout ça en privé. On échange à mort. Euh, donc voilà, si vous êtes tipeur et que vous ne avez pas encore rejoint sur le groupe, pensez à me contacter. Vous avez le lien du contact sur la page Tipeee. Euh, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur... Commander TV, les amis